Eh bien, salut tout le monde, c'est Fabrice mais aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau type de vidéo, les vidéos informatives. Alors, euh, ces vidéos, elles vont parler des différentes actualités informatiques euh, concernant Microsoft, YouTube, etc. Et comme son nom l'indique, vous donneront des informations sur ces actualités. Donc, euh, on va pouvoir passer au euh, thème de la vidéo. Nous allons parler des mises à jour de Windows XP entre autres, pour mon cas, SP3. Donc, si, il faut savoir qu'à partir du 8 avril, les mises à jour de sécurité de Windows XP seront supprimées. Alors, quand je dis sécurité, c'est un exemple parmi d'autres. Toutes les mises à jour de Windows seront supprimées. Alors, ça, ce qui fait que cela rendra votre PC sous Windows XP vulnérable aux nouveaux virus. Alors quand je dis vulnérable au nouveau virus, je ne dis pas que c'est l'état d'alerte maximal. C'est-à-dire que vous avez encore d'autres logiciels comme votre antivirus ou autre pour défendre votre PC. Le problème, c'est que si, imaginons, le virus euh, n'est pas tout de suite détecté par votre antivirus et qu'il arrive à atteindre le Windows, le Windows ne pourra pas se défendre lui-même. C'est-à-dire que le virus peut s'infecter dedans et euh, là, ça, le cas peut devenir assez grave. Donc, vous allez me dire, comment faire pour ne pas rendre mon PC vulnérable au virus ben, Tout simplement, il y a deux solutions. Changer de PC. Donc, euh, il y a quelques problèmes. Les inconvénients sont que c'est assez coûteux. Hein, c'est quand même assez cher, 300 euros le PC. Mais par contre, on a un PC neuf, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun problème déjà. Et de plus, on a Windows 8 ou 8.1 qui est déjà installé à l'intérieur. C'est-à-dire que vous n'aurez pas besoin de le faire vous-même. Voilà. Ou tout simplement, deuxième solution, changer de système d'exploitation, c'est-à-dire de Windows. Alors, il y a des, des inconvénients. Le PC ancien qui ne risque pas de support, qui ne risque de ne pas pouvoir supporter euh, le nouveau Windows. Et en plus, quand, vous, quand on est sous Windows XP et qu'on veut passer euh, sous Windows 7 ou 8 par exemple, il faut faire ce qu'on appelle une, euh, comment dire, une installation personnalisée et cette installation personnalisée supprime tout logiciel euh, et données sur votre disque dur. C'est-à-dire qu'il euh, faut tout sauvegarder avant d'installer une nouveau Windows, ce qui est assez embêtant. Et l'avantage, c'est que c'est moins cher. Évidemment, 300 euros contre euh, 200, non peut-être pas à ce point-là, 150 pour un Windows, c'est mieux. Euh, donc voilà. Alors on a euh, plusieurs propositions de Windows, excusez-moi euh, Donc on a Windows Vista, donc que je vous déconseille euh, quand même beaucoup Parce que c'est un Windows qui prend beaucoup de place sur votre disque dur Comparé aux autres, euh, notamment Windows XP euh, Qui rame beaucoup et qui n'est pas très pratique Donc franchement je ne vous le recommande pas, ce sera le moins cher Qu'on peut vous proposer, mais je ne le vous recommande pas On a ensuite Windows 7 qui est pour moi l'un des meilleurs Windows créés par Microsoft, euh, fluide, rapide, hein, euh, qui prend pas beaucoup de place sur le disque dur, franchement, euh, moi je n'ai pas à me plaindre de Windows, j'ai des amis qui l'ont, j'ai pu le tester, franchement, il n'y a pas à se plaindre. Ou évidemment, le dernier Windows sorti, Windows 8, et j'ai oublié de préciser Windows 8.1, la version, deuxième version de Windows 8, euh, qui est franchement un très bon Windows, euh, assez pratique, mais qui change euh, des anciennes versions. Voilà. Donc, problème, est-ce que, euh, savez-vous si votre PC est compatible avec Windows Vista, Windows 7 ou Windows 8, ou Windows 8.1 Eh bien, tout simplement, il y a des solutions. Donc, pour Vista, tout simplement, comparez les performances de votre PC avec celles requises pour Windows Vista. Donc, je vous mettrai le lien à la euh, dans la description description, avec la page vous montrant les performances requises de votre PC pour pouvoir supporter Windows Vista vous pouvez vous appuyer du logiciel spécifique pour pouvoir comparer ces performances donc en cliquant sur le lien vous arriverez excusez moi j'ai du mal à parler vous arriverez sur une page comme ceci donc vous voyez que c'est assez compliqué ils vous disent le processeur, la mémoire donc de ram etc Specie vous donnera toutes ces informations, d'ailleurs je vous invite à aller voir mon tutoriel sur comment télécharger et utiliser Specie euh, qui sera dans la description aussi Nous avons une solution pour Windows 7 Télécharger le conseiller de mise à niveau Windows 7 C'est très simple, le lien est dans la description Vous téléchargez euh, donc en cliquant sur le lien, vous téléchargez en cliquant ici vous, ex vous exécutez euh, le, le conseil de mise à niveau vers Windows 7, il analysera votre PC et vous dira si vous êtes euh, paré pour pouvoir supporter euh, Windows 7. Nous avons ensuite Windows 8. Et bien tout simplement, c'est comme Windows 7, télécharger l'assistant de mise à niveau Windows 8. Donc le lien dans la description euh, vous euh, directement télécharger vous mettra directement le téléchargement vous demandera directement de l'enregistrer donc vous exécutez le logiciel pareil analyse et vous lira si vous pouvez supporter euh, donc c'est la fin de ce tutoriel je vous invite à, rejo à rejoindre ma page twitter et ma page google plus je vous dis merci d'avoir regardé ce tutoriel et je vous dis à bientôt pour un autre tuto.